Laissons les rabbins. Je ah. les, les laissons aujourd'hui. Tu es en face de on moi. On a parlé de la Bible. Tu étais en face de non, moi. On va pas, attends, attends, attends. Quand tu as cité les rabbins, tu es en face de moi. Tu es rabbin. Non, c'est toi qui as cité les rabbins. Bon, d'accord, c'est rabbins. Ok. Et là, le débat finit ici. Si on est, on est ici Ismaël, on parle des rabbins, écoutez bien ce qui va se passer. Véper, donne-moi le haut par là. Euh, le tout, rapidement. Noir, ah, noir, noir. Non, non, non, il va répondre. coup. Noir. Shalom, là c'est la déconfiture qui s'est passée la semaine passée avec les musulmans qui sont des vrais menteurs, des véritables menteurs. On va vous démontrer euh, dans cette vidéo les mensonges de l'islam. Comment est-ce qu'un musulman ne peut jamais parler dans 20 minutes sans utiliser les mensonges On va vous démontrer. Il y a eu un débat avec ce frère ici que j'aime beaucoup, hein? le frère Salomon, Alexandre Salomon, que nous félicitons, il a fait un très bon boulot. Et puis, on va vous jouer une autre vidéo d'un autre musulman qui a dit aussi des mensonges, puisque les musulmans, c'est pas quoi. Alors, nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous sommes faits donc, comme un devoir, tandis que nous sommes ici, de montrer les mensonges des musulmans. C'est ce que nous sommes en train de faire pour sauver. C'est le travail que Jésus nous a donné de sauver un grand nombre de gens. C'est ce que nous faisons. Et nous allons aussi vous jouer euh, cette vidéo qui s'était passée à Figayo la semaine passée. À, à, dans ce débat ici. Vous voyez Il n'a fait que répéter après son lecteur. Mais parce que tu lis là, tu es en train de t'expliquer pourquoi la Torah est c'est qu -ce Qu'est-ce la Là, c'est la vidéo. C'est sur cette base que les juifs devaient juger les affaires. De la part de ton Seigneur. De la part de ton Seigneur, oui. C'est dans cette Bible-là qu'on prend toi, la part de faute. C'est très simple. C'est pour moi qu'ils de choisissent un pour deux. C'est ridicule, cela. Alors, on va parler aussi de ce, de ce débat qui s'est passé la semaine passée et voir la déconfiture des, des, des musulmans et comment ils se vertuent à mentir. Ça, ça c'est pas commun. Et puis on va terminer avec la vidéo de ce frère ici, Absal, euh, le frère Faisal, c'est un, un, un bon frère là, euh, un bon frère là, de, de la DDR hein, qui, qui a... Oui, les Samaritains, venez, venez, croyez en moi, Jésus qui m'a réservé, pourquoi tu n'as pas donc dit là ?» Donc une place là, c'est pour tout le monde quoi, c'est ça Non, Jésus lui ne sait pas. C'est sérieux là, c'est sérieux là. Attends, attends, attends. Donc, attends. Non, demande ah plutôt mais... la question à Jésus, si Jésus est sérieux. Alors, nous allons exploiter ces trois vidéos pour voir comment est-ce que les musulmans utilisent l'art de mentir, l'art du mensonge, puisque l'islam, sans mensonge, ne peut pas évoluer. Alors, on va commencer par le début, la vidéo que je vous ai montrée là, de ce monsieur qu'on appelle Ismaël Akka de la DDR, avec son, son frère, Oustas de Diane qu'ils soient en chute libre. Ils commencent maintenant à mentir. Ils étaient en train de parler. Ah, voilà, il y a années de loin là-bas. Voilà, il y a lui, c'est le frère euh, Alexandre Salomon, qui a fait beaucoup de vidéos aussi. Bon, aujourd'hui, on est face à face, et il a ses frères qui sont venus l'accompagner. Voilà, il y a Faisal, il y a le grand Mouroudim, euh, l'accrédité, et puis euh, j'espère que le, le soir Ok, on va commencer avec la charcuterie qui va commencer tout de suite là. Donc, on va voir d'où est-ce que le débat est parti. C'était suite au mensonge que les gens, ces gens ici, étaient en train de dire sur le verset de la Bible concernant donc Ismaël. Ismaël, c'est lui le père des Arabes. Oh, c'est lui le père de Muhammad. Ou bien Muhammad est issu de la lignée d'Ismaël ils disent toujours ça pendant beaucoup d'années même beaucoup de chrétiens connaissent ça on, on, on croit que c'était vrai mais que c'était un mensonge alors, alors qu'ils n'ont jamais eu il a ce qui n'est pas écrit dans le Coran il n'y a aucune preuve palpable qui montre que les arabes viennent d'Ismaël ou bien que Abraham est le père des arabes il n'y a aucune preuve matérielle alors là on va poser la question à ce garçon ici alors il va nous produire un livre là un livre là de comédie Suivez, vous allez suivre la vidéo. Vous allez voir Comment est-ce que les musulmans trouvent leur preuve que euh, Ismaël c'est le père des arabes. Suivez. Essayez de ne de, de, de, sais pas te consoler. Bon bref, en tout cas sache qu'aujourd'hui tu n'auras pas d'élément d'échapparatoire parce que toutes tes questions seront répondues. On donne la gloire à Allah et pas à ma personne. Tu dis de te prouver d'abord que Mohamed est descendant d'Ismaël. Mm -hmm. C'est ça Oui. D'accord. Il y a ici ce qu'on appelle là le Nectar cacheté, okay. voilà. vous pouvez aller euh, partout, euh... c'est le livre appelé Nectar cacheté, j'avais fait une vidéo l'année passée, je vais vous montrer ça, suivez encore, je vais rejouer, ça, oui. d'accord, il y a ici ce qu'on appelle là, le Nectar cacheté, okay. voilà. vous pouvez aller euh, partout, euh, vous aller sur Google, vous aller faire les recherches sur ce livre, voilà. le Nectar cacheté, Regardez ici, ils ont mis la biographie du prophète Muhammad. Voilà, ici, ils ont classé, ils ont, ils ont classé tout. Ici, vous allez voir, ils ont mis table en matière. Toute la généalogie du prophète et toute l'histoire de l'Arabie est, est comptée ici. Voilà. Et puis, c'est suivi aussi des preuves. Il y, a, il y a le hadith ici, il y a Mouran ici, les quatre volumes. Voilà, donc on pourra vérifier ensemble si ce qu'il est dit. Voilà. Donc, comme il a posé la première question, je vais lui montrer... Euh, L'origine du prophète. On lit ensemble. C'est quoi ici en haut, en texte? Généalogie de la famille du prophète. Voilà. Attendez. Généalogie de la famille du prophète. Donc, on va, ils vont nous relater euh, la généalogie du prophète. Maintenant, ils nous de la généalogie du prophète à partir d'un homme qui n'est pas biographe. Un homme qui ne connaît ni l'arabe, et il n'est même pas arabe, un homme qui a écrit un livre là, le nectar cacheté. De tout ce temps, ici les musulmans n'avaient pas de livre qui nous parle de la biographie de Muhammad. Il va nous prendre un livre-là qu'on appelle Nectar Cacheté. Mais ça, c'est la comédie qu'il est en train de lire. Et c'est un livre même qui se contredit lui-même. Qui se contredit, qui se contredit, qui ne dit rien de sûr. Oh, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Suivez si même ce que le monsieur va dire va de sa propre bouche. Il y a même des doutes concernant ce livre. Il y a eu des doutes. Suivez. Voilà, ambiguïté. Donc, voilà déjà la preuve. La généalogie de notre prophète Muhammad se divise en trois parties. La première ne fait l'objet d'aucune divergence et a été authentifiée par tous les généalogistes. Elle remonte jusqu'à Adam. Donc, la première souffre d'aucune voilà ambiguïté. Donc, voilà déjà la preuve. Vu que tous sont d'accord, même sur la deuxième, tous sont d'accord que c'est vrai qu'il y a des divergences sur la deuxième, mais Adnan est forcément, ils sont tous d'accord que qu'Adnan est descendant d'Ishmael. Et plutôt, pardon, euh, oui, Adnan est descendant d'Ishmael. Ils sont tous d'accord sur ce point-là. Alors, déjà de par cette première affirmation, et de par la preuve citée dans la première euh, généalogie, on est tous d'accord que le prophète Mohammed non. je vais citer la parole du prophète lui-même. Bon, bon, voyez, ouais, à partir de là, c'est déjà faux. C'est déjà faux. Ok, on continue. Vous allez voir que c'est un livre de comédie. Un livre de comédie qui n'affirme qui rien. Vous nous apportez des, des histoires-là sans soubassement. Hein Hein? On va vérifier ensemble l'authenticité du de, de, de propos. Voilà. Trois euh, se divise en trois parties. Ils ont été honnêtes. Ils disent la première ne fait l'objet d'aucune divergence. Je sais que là-bas, tu ne peux pas me contredire. Donc, tu il savais que tu allais te, te baser sur la deuxième. Mais tu as oublié que les mêmes qui t'ont rapporté que la deuxième n'est pas authentique, là, t'ont dit que la première est authentique. Qu'est-ce que tu fais déjà Tu ne fais pas du de deux par deux mesures. Je, les frères, je savais que comme ils ont dit que la deuxième souffle, il y a, y a divergence, c'est des gens qui aiment les ambiguïtés. Il allait aller sur la deuxième. Alors qu'ils ont oublié que les mêmes qui ont dit que la deuxième est ambiguë, on dit que la première est authentique. Donc, il nous a amené un livre ambigu, un livre de comédie qui nous parle de la biographie de Mohamed. Hein? Et, et je vais vous montrer ce livre-là. C'est un livre que j'ai toujours eu. Hein? Je vais vous montrer, attendez, attendez, je vais vous projeter ce livre-là. Vous allez voir que c'est de la comédie que ce monsieur. Est. Et ils sont des gens comme ça qui sont devenus musulmans, puisqu'on lui a dit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. <rire> Et puis il est devenu musulman. Hein? C'est ça le, le, le petit livre-là. Un livre bidon. Le titre c'est Al-Rahik al-Maktoum Nectar estampillé, nectar cacheté. Voyez-vous, c'est ce livre-ci. Qui a été écrit par un homme qu'on appelle Sheikh Safi, Araman Mubarak Fawri. C'est un Indien. Un Indien. Un homme qui ne connaît même pas l'arabe. Hein? Et, et puis, je vais vous montrer ce monsieur-là. C'est un monsieur qui est mort il y, a pas quelques, il y a quelques années. Et c'est ce monsieur-là qui vient nous dire les, la biographie de Muhammad. Il dit La généalogie de la prophète Muhammad, généalogie du prophète. Donc, il y a la première partie, la deuxième partie, et puis la troisième partie. Donc, le monsieur a tenté sa chance de nous montrer la biographie de Mohamed. Mais, il n'y a rien. Rien dessus. É écoutez, maintenant, c'est ce qu'il va introduire. Alors, je ne sais pas si... Je, je dois attendre pour que vous puissiez voir que les musulmans, on vous a blagué. On est en train de vous blaguer dans l'islam. On est en train de vous blaguer. C'était la blague, ça. <rire> hein un, ça, c'est une expression que j'ai eue donc en Côte d'Ivoire. Ils disent, on, on vous a blagué. On vous a blagué. Donc, c'est ça. On est en train de blaguer les musulmans. Vous voyez le, le livre que le petit ici vient vous amener. Un livre qui détruit même l'islam. Donc, c'est comme si vous n'avez rien. Vous ne tenez sur rien. On dit ceci. La généalogie de, de, du prophète Muhammad comprend trois parties. Hein, comme on a écrit, on prend trois parties dont la première fait l'unanimité des biographes l'unanimité des biographes et des généalogistes c'est ce qu'on dit ici hein? à savoir celle qui s'arrête à Adnan Adnan, c'est ce qui fait l'unanimité de tous c'est ce qui fait l'unanimité et qui ne souffre d'aucune euh, et une deuxième faisant l'objet de divergences, la quatrième ligne ici, vous voyez, il y a des divergences à savoir celle de Adnan à Ibrahim il y a des divergences donc lorsqu'on dit divergence, ce sont les mensonges une troisième qui sans doute comporte des, comporte des contre-vérités de c'est ce, ce que vous pouvez nous de, amener de meilleur, toutes ces années ici on croyait que vous aviez une biographie de Muhammad et vous nous amenez des histoires, oh, oh on nous a dit ceci et on nous a dit ceci, bla bla bla, bla. Hein, ça souffre des divergences tout ça c'est un livre faux. Ce livre est très faux. Et je l'avais démontré dans ma vidéo précédente. Je vais peut-être rejouer la même vidéo pour que vous puissiez voir. Je l'avais fait l'année passée. Que ce livre-ci, il ne faut jamais utiliser ce livre-ci. Puis c'est un livre qui, qui détruit l'islam. Il y a la première partie qui va de Muhammad, vous voyez le nom de Muhammad est là, Ibn Abdullah, jusqu'à Ibn Adnan. Ça s'arrête là. Ils disent que c'est ça, ça la, la, donc la partie de la biographie qui est connue, qui est vraie. L'autre, là, à partir, la deuxième, donc, euh, qui monte de Adnan jusqu'à Ibrahim, vous voyez ici, la cinquième ligne ici, de Adnan jusqu'à Ibrahim, il y a beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences. Il ne faut jamais nous citer ça, vous voyez, il y a beaucoup de divergences. Il n'y a pas moyen de souligner ici puisqu'on euh, nous a déjà bloqué d'utiliser d'autres. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Euh, si je peux. Ah non, non, on nous a, euh, Google Chrome nous a bloqué. Ah, nous sommes bloqués sur Google Chrome. Mais, mais, mais vous voyez quand même, sur ici, ici la cinquième ligne, on dit la deuxième, on dit, une deuxième mention faisant mention d'objets, faisant l'objet de divergences, à savoir celle allant à à de Adnan. Donc, c'est une biographie, une biographie qui est même contestée par les Arabes eux-mêmes. Ils disent non, non, non, non, non, il n'y a aucune biographie qui remonte jusque à Abraham. Vous voyez la cinquième ligne ici, de Adnan à Ibrahim. Il est l'objet de divergences, la quatrième Faisant l'objet de divergences. Il y a beaucoup de divergences. Il ne faut jamais amener ce livre-ci. Puisque ce livre a été écrit par qui? Attendez, je vais vous montrer qui a écrit ce livre ici. C'est ce monsieur qui a écrit ce livre. Euh, je vais vous mettre son nom. Vous allez voir ce monsieur ici. C'est un monsieur qui voulait peut-être faire de l'argent. Et il a eu son argent. Il a vendu ce livre aux Arabes. C'est tellement cruel ce monsieur ici, ce qu'il avait fait. C'est ce monsieur ici qu'on appelle Safiur Rahman Mubarakpuri, C'est ça son nom. Hein? Il était indien. C'était un indien. Voyez-vous? Il est né en Inde et il est mort en Inde. Il ne connaissait rien de l'arabe. Et cet homme ici est né en 1942. Et comment est-ce que l'homme de 1942 va nous parler de la biographie de Mohamed? Tandis que ce n'est même pas confirmé par les gens, le biographe même de Muhammad, les gens qui ont vécu dans des années-là de Muhammad. Hein? Comment est-ce que cet homme ici vous a blagué? Vous allez voir ce qu'il avait fait. On va voir ce qu'il avait fait. Dans les musulmans, je quelqu'un qui peut écrire la biographie de Muhammad. Un érudit islamique indien enseignant et écrivain au, au, au sein de la croyance salafiste. Il a écrit le livre Nectar euh, cacheté. Ce livre ici, Nectar cacheté, al-Maktoum, a été honoré par la première conférence islamique sur la sira. Il y avait la Ligue mondiale des musulmans en tant que livre lauréate du prix qui a eu lieu en 1978. Il y avait eu, on avait fait un concours. Alors, il y avait 1000, 1182 manuscrits ont été reçus du monde entier. Parmi ceux-ci, 183 ont été prêts à les sélectionner. Puri a reçu le prix, le premier prix, et le prix était de 50 000 dollars, ou bien 50 000, euh, donc l'argent qui est utilisé à cette époque-là. En Inde, c'était beaucoup d'argent qu'on avait payé, puisqu'il y, avait, il y avait, il était le, le réel du prix. En 1978, il a écrit ce livre-ci pour se faire sa santé financière. Et maintenant... C'est un livre comme ça que vous allez nous présenter, vous les musulmans, d'un monsieur qui a vécu en 1942. Hein? Il était indien, un indien qui a vécu en 1942. Hein? <rire> il est mort en quelle année? En 2006! C'est notre contemporain ce monsieur-ci. Il est mort en 2006, il n'y a même pas longtemps. Il est décédé en 2006. Maintenant, c'est ce monsieur-là qui est venu tromper les musulmans. Il a dit que hey, euh, Mohamed est venu d'Ibrahim. Vous nous amenez un livre faux. Hein? J'avais même joué, euh, j'avais même, euh, non, non, en tout cas, les musulmans on vous a blagué puisque Mohamed n'est pas. Il n'est pas descendant d'Abraham. Il n'est pas de, descendant de Ismaël. Je vous ai joué, euh, je vous avais montré ce, euh, la vidéo ici. Hein? Suivez, suivez un tout petit peu, un petit extrait. Alléluia Suivez. J'avais fait, fait ça il y a combien? Il y a deux mois. Voyez-vous là-bas, en bas? Il y a deux mois que j'ai fait cette vidéo. C'était au mois de décembre, novembre-décembre, lorsque les, les musulmans étaient partis en Côte d'Ivoire. Euh, pardon, en Guinée. En Guinée-Bissau. J'avais joué ça. J'avais démontré que c'était de la fausseté qui, qui nous racontait. Suivez. C'est le livre-là, Nectar estampillé. Alors, vous voyez. Hein? C'est celui-là? Alors? Oh. Ah, ok. Maintenant, attendez, attendez. A attendez. Puis, là, là, on était en train de jouer, euh, on était en train de montrer ce que Ibn Abbas avait raconté. Ibn Abbas a raconté qu'entre Adam et Ismaël, il y avait 30 ancêtres qui sont inconnus. Là, c'est Ibn Abbas qui a écrit. C'était Ibn Abbas qui a les ancêtres étaient inconnus. Ici, si on, on, si on dit Ibn Abbas est également réputé après avoir dit qu'il a retracé des lignées descendantes jusqu'à Adnan. Les généalogistes ont menti deux ou trois fois. Ils ont déjà menti. Et ce scepticisme est encore plus caractéristique d'Ibn Masoud. Ibn Masoud, un compagnon de Muhammad, dont la tutu ressemblait à celle d'Ibn Abbas. Je, je, je vais attacher la vidéo ici à la fin de ma vidéo ici, je vais mettre la vidéo ici. Ils ont menti. Ibn Masoud, un compagnon de Mohamed a aussi dit ça. Voyez-vous? Même Omar. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son, mais ici, on dit, Omar Ibn Khattab a déclaré, nous remontons la généalogie uniquement jusqu'à Adnan. Ça, ce sont les sahabas, les sahabas de Muhammad. Hein? Même si vous ne voyez pas, vous n'entendez le son? Je veux vous jouer. Abu Omar, il a écrit... Hein? Le... Ça, c'est le livre de Omar Ab... Abdel al Al-Bah. Il a écrit dans son livre Al-Amba, Fi Marifa, Kaba, Al-Roua. Ce sont des livres. Ce sont des livres. Voyez-vous? Ah, maintenant, voici les le, le références. C'est écrit dans le, le, le livre de, de Ibn Kathir, La vie du prophète Muhammad. On dit Al-Sira, al Nabawiya, volume 1, page 50 à 52. Il a écrit ça. Alors, le monsieur ici, en tout cas, ce n'est pas bien de faire ce qu'il a fait. Euh, tout ça, c'est pour mentir. Et puis, euh, donc, Ismaël ne vient pas. Il va, Il n'est pas enfant d'Ismaël. Il n'est pas le père des Arabes. Attendez, on continue avec la vidéo je vais vous montrer d'où cette, euh, cette histoire ah bon, vient. Il, il dit ceci, il dit ceci. Ah, il y a cette écriture ici. Mmh. On dit ceci. Alléluia. Je vais vous montrer. Euh, ça, c'est nous sommes dans le livre d'Exode chapitre... Non, Genèse, Genèse au chapitre 17, à son verset 20. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, il dit ceci. Le musulman, vraiment, vraiment. On commence à verset 17. Abraham tomba sur sa face et il rit dans son cœur. Il dit, ne il un fils à un homme de cent ans? Et Sarah, âgé de 90 ans, enfant traite t Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive! Je veux que Ismaël puisse vivre. Maintenant, Dieu répond maintenant. À Israël au verset 20, à Abraham au verset 20, il dit, « À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. » Dieu l'a exaucé. Puisqu'Ismaël, il, il a dit qu'Ismaël que vive devant ta face. Dieu dit, « J'étais exaucé. Je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. » Alléluia. Une grande nation. Il engendra douze princes. Maintenant, le musulman, deux fois, il trompe les gens. Quand est-ce que ceci ça, ça s'est accompli Ça s'est accompli avec Mohammed C'est faux. Ceci s'est accompli immédiatement là-bas. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Même livre de Genèse, au chapitre 25. Genèse au chapitre 25. L'écriture s'est accomplie. Au verset 12, on dit Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptien, servant d'Abraham, avait enfanté à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël par leur nom, leur, selon leur, leur génération. Nebadjot, premier d'Ismaël, il y avait Keda, Abil, Mibza, Mishma, Douma, Adad, Temajetur, Nafish et Kedma. Ce sont les douze princes, ça s'est réalisé. Alors que le musulman arrête de mentir, c'est pas juste ce qu'ils sont en train de faire. Et puis le, la vidéo, lorsqu'ils ont continué, je vais, on va retourner vite à la vidéo. Vous allez voir comment est-ce qu'ils ont, ils ont fait. Ils ont tellement parlé. Euh, maintenant, le musulman, comme il manquait d'arguments, il a commencé à jouer des vidéos. Alléluia. Hein? Il, il, il, il n'a pas d'arguments. Il a commencé à jouer des vidéos maintenant. Il, il, dit, il dit, suivez cette vidéo ici. Il y a un rabbin qui avait dit quelque chose. Un hein, rabbin. Maintenant, lorsque tu n'as pas d'arguments, tu vas voir le rabbin. Il ne faut pas faire confiance au rabbin, tout ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont toujours rejeté les prophètes. Hein? Hein? Vous allez voir. Vous allez voir le monsieur ici. Il va revenir au, au rabbin. Il a commencé ici. Le monsieur ici. Il, il, il sera à court d'arguments. Il va commencer à jouer les vidéos des soi-disant rabbins. Comme si les rabbins connaissaient Dieu. Suivez. <rire> C'est comment? Suivez. Quelqu'un qui a le nom de Dieu. Il dit en plus, il a Et béni. Il a fait ça, il a, a imploré Dieu. Ben, béni. Béni, Dieu. Béni. Dieu il Dieu, béni. Et, Et... Il il il il que que Dieu l'exauce. Il est il le Dieu. il a plus de mérite. est plus qu'on dit Dieu. En hébreu, elle. Comment eux, ils disent Dieu Allah, Allah, Allah, c'est un de l'aise. Qu'est-ce que arabe vienne de l'aise Allah, Allah, vas-y. Oh, oui. Alors, n'y a qu'il faut sauver. 10 minutes, on est dessus. Non, mais c'est toi qui c'est toi qui crie. C'est toi qui crie, c'est toi qui crie. C'est il est un danger spirituel pour vous <rire> Les frères, Merci. Tout ce qui ont qu on regardé le début du débat, Ici, Yessi, partout, déjà pas dit là. Yessi, il t'attend au Califou. On va écouter les propos de Rav Ronchaya une chose assez remarquable Écoutez. le seul peuple au monde la seule ethnie au monde qui sert le même Dieu que nous le Dieu d'Abraham Dieu unique éternel n'ayant ni femme, ni fils ni, ni, ni fils, ni euh, Saint-Esprit éternel sans image, sans représentation le seul peuple au monde c'est C'est qui Ismaël. Ah, d'accord Maintenant, vous oui, oui. Maintenant, voyez, comment est-ce qu'il recourt maintenant, il dit, le, le, le rabbin dit Ismaël, et ils sorte que ce sont eux les musulmans. C'est ça la folie. Ismaël n'est pas musulman, il n'est pas le père des arabes, il n'y a rien. Ismaël il est hébreu, comme Abraham son père, ils étaient des hébreux. Maintenant, il, il commence maintenant à recourir aux vidéos. Maintenant, si tu recours aux vidéos, nous ne croyons pas aux rabbin, encore pas aux rabbins. Ce sont les rabbins qui ont, qui, qui ont crucifié Jésus. Qui ont fait crucifier Jésus. Ce sont ces mêmes rabbins-là qui ont combattu les apôtres. Ils ont rejeté Jésus. Voyez-vous. Maintenant, on va encore suivre une autre vidéo du frère ici. Il avait aussi sa vidéo ici des rabbins. Vous hein? voyez, ça c'était la réponse du berger à la bergère. Hein? Donc, il ne faut pas dire, oh les rabbins, on dit, rabbin. non, non, non, non on n'a pas confiance aux rabbins. On parle de la parole de Dieu, rien ne dit que Ismaël était enfant d'Abraham, il n'y a aucune écriture, suivez. De leurs pieds. Vous comprenez ce que dit Rachid C'est ce n'est pas un idolâtre qui se prosterne devant la poussière des pieds. Je veux bien accepter qu'un idolâtre se prosterne devant une idole. C'est à quoi se prosterner devant la poussière de ses pieds Explication exceptionnelle, écoutez bien. Il dit quoi C'est quoi les pieds les pieds, c'est la bassesse de, de l'homme. Mais les pieds, c'est également là où il veut. Là où tu vas aller, tu marches avec tes pieds. Ismaël, il va là où il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais quand il le fait, il se prosterne devant qui en réalité okay. Devant sa propre volonté. En réalité, Ismaël c'est le plus grand idolâtre. Parce qu'il idolâtre qui Ishmael, le plus grand... le... ouais, je... Donc, voyez l'autre rabbin dit, Ismaël est un idolâtre. Oui, il ne faut pas faire ça. Ce sont les rabbins, ils disent ce qu'ils pensent, ce n'est pas exactement la parole de Dieu. Ismaël n'est pas idolâtre d'après la Bible. Là, c'est un rabbin. Alors, si nous, nous sommes en train de débattre, on doit parler sur la parole de Dieu. Tu peux m'amener une vidéo d'un rabbin ivre, qu'on appelle Tovia, Singa. Ou bien, un rabbin là, de, de quel pays? De la France, de, de New York, tout ça. On n'a pas confiance dans ces gens. Nous avons confiance aux apôtres que Jésus nous a donnés. C'est pour cela que nous sommes basés sur les écrits des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en la pierre angulaire. Ne m'amène pas des vidéos, ne m'amène pas des notes explicatives, ou bien des dictionnaires, tout ça. Tu peux m'amener tout ça, c'est pour m'informer, mais tu dois prouver ça avec les Écritures, les apôtres et les prophètes. Maintenant, celui-ci dit « Ismaël était un idolâtre ». Or, les autres vont comprendre que les musulmans sont des idolâtres. Non, c'est faux Ismaël n'a rien à foutre avec les arabes. Il n'est pas le père des arabes, encore moins le père des musulmans. Et il n'est pas islamiste. Ismaël, c'était un hébreu. Suivez encore. Mais les pieds, c'est également là où il veut. Là où tu vas aller, tu marches avec tes pieds. Ismaël, il va là où il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais quand il le fait, il se prosterne devant qui en réalité Devant sa propre volonté. En réalité, Ismaël, c'est le plus grand idolâtre. Parce qu'il idolâtre qui Laisse, le... je continue. Laisse, Je vais continuer, terminer. Ouais, c'est le plus du... grand. L idolâtre. Okay, continue. Il idolâtre qui ah, va, continue. Continue. Donc, voyez, ouais. on dit Ismaël c'est un idolâtre. Il ne faut pas faire ça. Restez sur ce qui est écrit, la parole de Dieu. C'est ce que Saint Paul nous avait dit. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Hein? Des apôtres et des prophètes. Il a dit ça. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. On ne va pas sur c'est que les gens ont des supputations. Alléluia. On ne peut pas faire ça. OK, on passe à la deuxième vidéo. Puis cette vidéo ici, c'est ce qui a détruit les musulmans. Hein? Tellement qu'on a démoli ces messieurs ici. Si tu vois un musulman qui commence à jouer les vidéos, c'est que le Coran n'a rien dit. Même les hadiths qu'il a dit. Puis il y a même des hadiths qui disent que euh, Mohammed il est descendant de Kinana. Kinana vient d'Ismaël. C'est faux. Il n'y a rien qui montre ça. Il n'y a rien. Dans... Bon, écoutez, non, attendez, attendez, attendez, attendez, on, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça, cette écriture ici, une belle écriture, qu'on va vous montrer, alléluia, puisque nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Je vais vous montrer une écriture, je vous montre d'abord ce que je disais, ce que j'étais en train de lire sur, sur l'apôtre Paul. Euh, l'apôtre la, la, Paul qui avait dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. On ne prêche que ce que les apôtres... On ne s'intéresse pas. à ce que... Oh, oh peut-être un rabbin un rabbin avait dit ceci. Non, les rabbins ne sont pas des croyants. Hein? Nous ne nous, nous, nous basons pas sur ce que disent les rabbins. Alléluia! Dans une vidéo, on ne montre pas ça. Ah. Et les musulmans, ils sont en cours d'argument. Hein? Le frère Salomon, lui, a montré la vidéo. C'était juste pour répondre. Ah, non, si tu dis ça, c'est faux. Il ah, ne faut pas faire ça. Alléluia. Oh, la vidéo ne s'ouvre pas. L'écriture, attendez, je suis en train de vous ouvrir cette écriture ici. Ah. Dans l'entretemps, on va essayer quelque chose. On va... Alléluia. Ephésiens, nous sommes dans les livres des Ephésiens l'un de mes livres les plus anciens, l'un livre, des livres que j'ai toujours aimé depuis très très longtemps, le livre des Ephésiens. <rire> le frère Brennan m'avait parlé de ce livre ici, il a dit le livre des Ephésiens comparable à celui de Josué Nous sommes dans Ephésiens au chapitre 2 au verset 20. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si nous discutons, on ne parle que sur ce qui est écrit de Jésus-Christ. Ne nous amènez pas les rabbins ou bien les notes explicatives écrits par un rabbin. Ou bien, non, non, non, non, non, non on ne fait pas ça. Ok, on continue. Là, nous sommes Genèse au chapitre 13. On va là-bas. Alléluia. Mmh. Je vais vous montrer une belle écriture. Je vais vous montrer une belle écriture. Euh, et puisque l'ordinateur est en train de, de me compliquer quelques minutes, donnez-moi une minute. Je vais vous, vous exposer cette écriture-là que je suis en train de mettre. Alléluia. C'est le verset qui suit. Le verset qui suit. Le chapitre, je dis. Nous sommes dans Genèse au chapitre 14, au verset 13. On dit que ceci, un fuir vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi le chien des Mamreïs, la moraine, le frère Vous voyez un fuir vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Abraham était un hébreu. C'est la Bible qui dit ça. Abraham était un hébreu. Et si Abraham était un hébreu, cela veut dire que Ismaël, son fils, était un hébreu. Oh, un hébreu, ce n'est pas un arabe. Il n'y a aucune écriture. Un hébreu ne peut pas être arabe. Ils ne sont, sont pas arabes. Les hébreux ne sont pas des arabes. Ce ne sont pas leurs frères. Il ne faut pas mentir à la population. Il ne faut pas mentir au peuple de Dieu. Ok, on continue. à Vitesse de croisière puisqu'on doit terminer la vidéo en beauté. Hein. On a beaucoup d'éléments à montrer. Alors, beaucoup d'éléments à montrer. Ok, on continue avec la deuxième vidéo que j'avais prévue. Euh, on va partir là. Vous allez voir de, de quoi est-ce que qu'on voulait partir. Là, c'était à Figayo, le débat à Figayo. Le, le, le débat de Figayo. Bon, là, ils vont, ils vont parler de l'histoire qui s'était passée avec Mohamed, hein, qui a été empoisonné. Maintenant, les musulmans vont dire que non, Mohamed n'a jamais été empoisonné, c'est faux, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. ils, ils veulent mentir. Maintenant, ils vont commencer à poser la question, eh, c'était poison à court terme ou bien à long terme? Ils commencent à poser des questions bêtes. Hein? Oh, poison à court terme, à long terme. Non, non, non, non, non, non. il ne faut pas ajouter, Mohamed était empoisonné. Suivez la question que le monsieur ici va apporter. Ça, c'est la comédie qui continue. Ça fait très mal. Hein? Ils veulent défendre Muhammad, hein? Mordicus. Ils, ils essayent. On dit s'il avait forgé quelque chose d'autre, nous pourrons trancher la honte. Là, c'est un verset du Coran. Là où Allah dit que si Muhammad était menteur, s'il si a, s'il si a, si par exemple il a forgé des mensonges, Dieu va lui couper son aorte. La c'est l'artère de sang qui pompe le sang à partir du cœur dans tout le corps entier. Alors, Allah, Allah dit ceci, si au moment de menteur, son aorde, on va couper. Son aorde sera coupée. Suivez maintenant la, la question de ce monsieur ici. S'il avait forgé, et, et s'il avait forgé quelques paroles, là. s'il avait forgé quelques paroles, Il nous avait attribué. et puis nous avait attribué ça là. Nous l'aurions saisi de, la de la main droite. Ah, C'est une question. C'est de là d'abord. Ah, il avait fait ça, voilà ce qui allait arriver. Maintenant il a, a un radis. sur là, avant, avant, que tu le vois. Moi il était en Guinée, corrigé les gens en Guinée sur ce Le radis dit, la dame dit, je t'ai empoisonné. Pour voir si tu es un vrai prophète. Si tu es un vrai prophète là, tu n'as pas mourir. Mais si tu es un faux, tu meurs. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mort sur le champ C'est le champ Non. Alors que, regarde, je te pose une question. Les le, le, le petites qui disent, ça ah, là, tu ne connais pas. Le poison que la dame a mis, je te pose la question. Il dit, ça un sur le père et gens. il Vous avez vu, regardez combien il, il, il y a des petits. Il y a vous montrer qu'il y a petits d'esprit. La dame a empoisonné le prophète. Ils ont mangé à trois. Il y a deux qui sont morts sur le champ. En même temps. En même temps. Oui. oui. Alors je pose la question au pasteur. Le poison que la dame a mis là, dans, le, dans, le, dans, le, dans la nourriture, c'était un poison à long terme ou à court terme. Ça, vous réfléchissez en ce cas. Il y a 30 secondes de mon temps, c'était un poison à long terme ou à court terme. Merci. Tard. Bon, vous voyez maintenant, là ce sont nos mus mus musulmans qui, qui commencent maintenant à raconter. Là, là, là c'est la comédie. C'est la pure comédie. Ils commencent à poser des questions. Est-ce que c'est -ce est un poison à court terme, à long terme Non, non, ça c'est de, de la comédie. Là, on pas d'autre problème. On va lire le Hadith. On va répondre donc, parce que dit les hadiths, on ne peut pas commencer à ajouter ou bien à gesticuler. Alléluia! Nous sommes là. On va voir. Ça, c'est les hadiths. On commence par l'autre. Je commence par les plus courts. Euh, où est les plus court? Je commence par les plus courts. On dit ceci. Ça, ça c'est Ari 44-28, rapporté par Aïcha. Le prophète paix et bénédiction d'Allah soit contre lui dans sa maladie dans laquelle il est mouru Aïcha confirme qu'il est mort avant de ça avait l'habitude de dire Oh Aïcha Oh Aïcha Je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Caïmer en ce moment J'ai l'impression que mon aorte est coupée de ce poison là Bon, ça, c'est Mohamed lui-même qui confirme ça. Alors, vous nous posez poison court terme, long terme, bla, bla. Non, non, non, non, non. On s'arrête de ce que Muhammad, le, votre prophète, a dit le poison a coupé son aort. On va dans un autre hadith. Sunan Abidaoud, 45-13. Sunan Abidaoud, rapporté par Ibn Kab. C'était un juif, ce monsieur ici sous l'autorité de son père Oumou Bashir a dit euh, le, euh, le, le prophète paix et bénédiction d'Allah soit contre lui pendant la maladie dont il est mort il est mort de cette maladie hein? il est mort du poison que pensez-vous de votre maladie ah, messager d'Allah hein? blabla Muhammad dit je ne pense pas à la maladie de, de, de mon fils sauf au mouton empoisonné donc, il avait mangé avec vous à Caïbar. Ah, ça c'était le père qui parlait sur Muhammad. Il dit ceci. Le prophète avait, a dit, je ne pense pas à ma maladie, sauf de cela, c'est le moment où il a coupé mon aorte. Son aorte a été coupée. Abid Daoud a dit parfois, euh, il a transmis cette tradition de lien, tout ça, de compagnons. Donc, c'est confirmé que son, son, ça a été coupé. Ça a été coupé. Alléluia. On va dans un autre hadith. Un autre hadith. Avant de partir dans cet hadith-là, je vais vous montrer d'abord l'écriture qui avait dit que si Muhammad a forgé le Coran, on va lui couper son aorte. Et là, nous voyons que son aorte a été bel et bien coupé. Sans l'ombre d'aucun doute. Alléluia. Là, on, nous sommes dans le, le, le, le, le Coran. Alléluia. Ah, je prends ce Coran ici. C'est un bon Coran que j'aime. Utiliser pour frapper les musulmans très forts. C'est ce que nous faisons. Là, nous sommes dans sourate 69. Surah 69. Vous allez voir ce que Allah lui-même a dit. Comment est-ce qu'il a menacé Il a menacé. Surah 69. Il ne faut pas poser. un eh, poison court terme, long terme. Ah, ah, on n'a pas écrit ça. Il ne faut pas ajouter. Si on dit courteur de ça c'est comme si on ajoute. Il faut répéter ce que Muhammad a dit. Mohamed lui-même a dit. Alléluia. Là, c'est surat 69, au verset 44. On peut commencer au verset 44. Il avait dit, s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, si Mohamed a forgé, s'il a fabriqué le Coran, s'il a menti, nous l'aurions saisi de la main droite. Ah on va le saisir, on a, nous l'aurions saisi de la main droite, prendre de mal de go. ensuite, nous lui aurons tranché la horte, on va lui couper la horte, nous lui aurons tranché la horte, mais ça c'est, on ne se moque pas de Dieu, tu hein dis que si j'ai mens, Dieu va me tuer, si j'ai si mens, que Dieu me tue maintenant, ah, ah, ah, ah. Dieu ne réagit pas comme ça, c'est ce que Mamadi dit, il dit que si je suis en train de mentir, euh, Dieu va me couper la honte. Ok, peut-être tu es en train de faire des blagues, tout ça. Maintenant, et puis la sourate ici, sourate 69, ça a été donné, ouais, les sourates ne sont pas venues dans, dans un ordre. Il y a eu l'ordre. Hein? Attendez, je vais vous montrer l'ordre des sourates. Les le sourates euh, les le, le, le sourates ne sont pas venus avec ce nombre ici. Ah, je vais vous montrer quelque chose. L'ordre de révélation des de sourates. Les sourates ne sont pas venus comme vous voyez. Comme vous voyez. Là, là on, on nous montre que les le, le sourate sont venus en nombre dispersé. Hein? La sourate ici, attendez, je vais, je vais voir là où ça se trouve. La sourate 69, la sourate 69, où est-ce que ça se trouve? La sourate 69, puisque le Coran est venu en désordre. Ah, oui, ça c'est la sourate 69. C'était la 78e, c'était la 78e euh, sourate qui était soi-disant révélée par Allah. La première sourate que Allah avait révélé c'était la sourate 96 ça a été révélé à La Mecque pendant que Muhammad était à La Mecque voyez-vous Mohamed était encore à La Mecque et la sourate ici a été révélée maintenant la sourate ici 69 que nous sommes en train de lire elle est venue plus tard dans la vie de Muhammad la 78e sourate qui a été révélée soi-disant à Muhammad c'était ici Maintenant, lorsqu'il dit ici, hein, il dit que si je suis en train de mentir, Allah va me tuer. Ah, Tu dis ça. Lorsqu'il a dit ça, et puis il a continué à parler. Il a dit beaucoup d'histoires. Il est arrivé même ici, dans la surat Al-Imran, c'était la 99e surat. Là, il a commencé à mentir. Alléluia. Tu vois, il dit, tu, tu, tu dis ici, si je mens, Dieu va me tuer. Maintenant, tu ne sais pas que tu es en train de continuer. Muhammad a continué jusqu'à partir là où il a dit des mensonges. Surat 2, Al-Bakara. C'est la plus grande surat du Coran. Il a dit beaucoup de mensonges là-bas. La, la surat Al-Imran. Beaucoup de mensonges. Dieu regardait toujours. Dieu est patient. Tu dis que si j'ai mens, Dieu va me tuer et tout ça. Attendez, je vais agrandir pour que vous puissiez voir l'ordre des révélations des surats. Les sourates ne sont pas venues telles que vous voyez. Alléluia <rire> Là, c'est la surat 69 que nous sommes en train de lire. C'était venu en position 78. La surat à ah -ah. et puis ça avait été révélé où à la Mecque. Muhammad était encore à la Mecque. Hein? Il a dit, si j'ai mort Dieu va me tuer. Hein? 78e surat. Et puis il a continué. Je prends juste deux surat. Surat 3, Al-Imran. Et surat Azab, là où il a dit que oh Dieu lui a permis de prendre la femme de son fils adoptif et toutes les femmes musulmanes lui appartenaient, surat 33. Il a dit beaucoup de bêtises dans la surat 2, la surat 3, la surat 33, beaucoup de bêtises. Il dit que si je Dieu va me tuer. Et maintenant, on va vous lire ce que, comment est-ce qu'Allah. Il dit, il, dit, il, dit il dit que si je suis menteur, Allah va me trancher mon aorte. Et on va là-bas, Souran Abidaoud, pour confirmer encore, Souran Abidaoud, 45-12, on dit ceci, rapporté par Abu Ureira. C'est le monsieur qui a raconté beaucoup de hadiths. C'était un juif, un esclave. Et puis, il a raconté beaucoup. Le messager d'Allah accepterait un cadeau, mais n'accepterait pas le monde. Et Wahab, Bakiya nous a raconté, al walid euh, sous l'autorité de Abu Salama. Il n'a pas mentionné le nom d'Abu Oureira. Le messager avait l'habitude de recevoir des hormones. Il dit, cette version ajoute, ainsi, une juive, une juive lui présenta à Kaïba un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah a mangé, en a mangé, et le peuple en a mangé aussi. Il a ensuite dit, Enlevez vos mains de la nourriture, car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Ça, c'est Muhammad. La nourriture, le mouton m'a informé. Bichir ibn al Abar Marour, en série, est mort. Alors, le prophète a envoyé chercher la juive. Elle lui a dit Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le travail que vous avez fait ah Elle ben, m'a empoisonné. Hein? Il parle, elle a dit Si vous étiez prophète, cela ne vous ferait pas de mal. Mais si tu étais roi, je, vais, je devrais débarrasser le peuple de toi. Le messager d'Allah ordonna de la, de la concerner, de, de, de, qu'on puisse prendre cette femme-là, de la traiter, et elle fut tuée. Muhammad a ordonné que cette femme-là soit tuée, et la femme a été tuée, cette juive-là. Il a ensuite dit à propos de la douleur dont il est mort le poison l'a tuée. Je continuais à ressentir de la douleur du morceau que j'avais mangé à Caïbar, À partir de là, c'est le moment où il a coupé mon aorte. Qui confirme la prophétie. Qui dit On va lui couper l'aorte. La trancher la aorte, Et il a coupé mon aorte On ne se moque pas de Dieu. Tu dis, si je suis en train de mentir, Dieu va me tuer. Ah. Ça, Maintenant, on n'a pas dit, oh, le poison à court terme. Non, non, non, non, non, ça, c'est partir. Euh, c'est de la comédie. Faire ça, c'est de la comédie. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher sur la parole de Dieu. Alléluia! C'est ce que nous faisons. OK, on va continuer avec euh, la vidéo pour tomber euh, sur le cas de ce monsieur ici. Son cas est un peu spécial. Puisqu'il a dit beaucoup de mensonges, alors c'est pour cela que j'ai mis ça en, dernier, en dernière position. On va suivre la vidéo de ce monsieur qu'on appelle Faisal. C'est un homme bien. Ah. J'ai toujours demandé de débattre de avec ces monsieur ici, hein. avec tous ces gens ici. Je vais vous montrer quelques messages. J'ai même parlé avec Faisal ce matin. Là, là c'est le nom, numéro de Faisal. C'est son numéro. Attendez, je vais vous mettre ça. C'est le numéro de ça 229, tout ça. Voyez-vous? C'est le numéro. Je, je lui ai posé la question. ai je dit, je veux que débattre avec vous. Je, je lui ai envoyé d'abord un audio. On a écrit « Today ». Cela veut dire dit « Aujourd'hui ». Donc, c'est aujourd'hui que j'ai parlé avec lui. J'ai dit, frère, je veux que débattre avec toi. Alors, il m'a répondu. Il m'a dit ceci. Nous sommes en en train de préparer l'arrivée du docteur Abdul Majid, c'est ce qu'il m'a répondu. Hein, Voyez-vous, il dit qu'ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas débattre, ils ne peuvent pas débattre avec moi. Euh, il a dit, il, il, a, il a dit ça. Il, il dit que puisqu'il prépare l'arrivée, nous sommes un peu coincés. Ils sont dès qu'il va finir, finir ses conférences et tout, on verra bien. inshallah c'est ce qu'il dit. On va débattre lorsque Abdul il va partir de ça. Mais moi, j'ai dit, mais c'est au mois de mars, c'est trop loin. J'ai dit, c'est trop loin pour débattre. Alors, il m'a dit que, OK, on verra. Et puis, il m'a dit, ce n'est pas moi qui décide. Toi-même, tu sais. Pour dire que ce n'est pas lui qui va décider si on va débattre, tout ça. Donc, je vais voir au cas où il accepte, où, où stade Diané, si stade Diané, et Ismaël accepte qu'on puisse débattre, on va débattre. Je les ai toujours contactés. J'ai dit, OK, c'est bon, j'ai répondu. OK, d'accord, merci pour la compréhension. On est ensemble, Inch'Allah. Voyez-vous, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est aujourd'hui. Mais euh, au, au stade au stade je j'ai toujours contacté euh, plusieurs fois que je puisse débattre avec lui. Euh, je vais vous, vous montrer. Ça, c'est. Il a refusé. Il ne veut pas débattre avec moi. Là, c'est son numéro à lui. Il a refusé. Je les ai envoyés un. Le, le, des messages, au mois de décembre pour qu'on puisse débattre, ils ont refusé. Hein? Ça, c'est. Je vais même le numéro de Diane, puisque la vidéo que j'ai fait dans ma maison, je les contacte pour qu'ils puissent venir débattre. Mais c'est. Ils ont peur du mal. Alléluia! Là, au, au mois de de J'ai débattre avec ces gens ici. J'ai envoyé le message à Diane. Diane m'avait répondu le même jour. Il m'a dit qu'il ne va pas débattre avec moi. Il ne voulait pas. Ils ont refusé de débattre avec moi. Là, c'est le numéro de Diane. C'est son numéro. Alors, on ne fait pas de, de mauvais cœur euh, qu'on qu fait ça. On les contacte toujours pour qu'ils puissent venir débattre. Alléluia! Alors, on va partir... Euh, euh, dans, voir une autre vidéo. Euh, le temps presse vraiment. Le temps presse. Euh, dans l'autre vidéo, c'est la vidéo de ce monsieur qu'on appelle Faizal. Un bon garçon. Euh, un, un bon frère. Mais il a été juste emporté euh, dans je le vinceau. Alléluia. Vous allez voir euh, comment est-ce que le monsieur ici a fait. Oh, oh, D'abord, Oh, on commence par ici, vous allez voir. Comment est-ce que le monsieur, si vous voyez, dans le mensonge, suivez. Comment vous expliquez aussi le verset de Jean 1, verset 10. Voilà. Ok, atterrissage, à euh, de Donc, je vais reprendre rapidement et les gens diront qu'il ne pourra plus trop durer. On va m'arrêter, d'accord? Si C'était bon, je reprends avec 10 minutes, et ensuite, on fait une échange direct rapidement, et on va arrêter. D'accord? Donc, je lance. Voilà. Ok. Abraham de la Rabbi Tu dis que ta Bible ne te dit pas que Muhammad est le sauveur de l'humanité, donc tu ne crois pas. Mais ta Bible également ne te dit pas que Jésus-Christ est ton sauveur. Nulle part dans la Bible. Oui, comment il commence? Il dit que la Bible n'a pas dit que Jésus-Christ est ton sauveur. C'est comme ça qu'il dit que la Bible ne dit nulle part. Suivez Ta Bible ne te dit pas que Mohamed est le sauveur de l'humanité, dont tu ne crois pas. Mais ta Bible également ne te dit pas que Jésus-Christ est ton sauveur. Nulle part dans la Bible. Tu dis, ta Bible ne te dit pas de croire en Mohamed, tu ne crois pas en lui comme étant le sauveur. Mais également ta propre Bible ne te dit pas de croire en Jésus-Christ comme étant ton sauveur. Mais on est d'un coin alors Je te dis alors ta Bible tu ne dois pas alors que Jésus-Christ est ton sauveur. Jamais de la vie. Bon, on voit un peu ce garçon ici. Je ne sais pas, il a fumé quoi? Avant de, de faire la vidéo. Il dit que la, la Bible ne dit pas que Jésus-Christ est le sauveur, tout ça, tout ça. Ok, on va commencer par là. On va dans la Bible pour voir là où Jésus-Christ est présenté comme le sauveur. Le sauveur du monde. Alléluia! Du, du, du, je dis de du monde. Alléluia, on commence. On commence par ici. On commence par là. Nous sommes dans Jean. Ici, nous sommes dans Jean. Au verset 17. Jean, au verset 17. Il faut que je puisse bien agrandir. Il faut qu'on puisse pas chercher des échappatoires. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, celui lui le sauveur du monde. Et des fois, ils disent, quel monde? monde, c'est quoi? Emma? Non, non. Lorsqu'on parle du monde, c'est le monde. Jésus a même expliqué ce monde-là. C'est le monde entier. Jésus est venu, il a, il a même dit, attendez, il y a même une écriture qui me vient à l'esprit. Nous partons dans Matthieu, Matthieu au chapitre, chapitre 24. Nous allons voir ce que Jésus dit. Il est venu pour le monde, il dit, il dit ceci, ça, ça c'est Jésus qui parle. Hmm. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Monde, monde lorsqu'on dit monde, le monde entier, pour celui de témoignage à toutes les nations. Lorsqu'on dit monde, cela veut dire monde entier. Cela est confirmé même dans la Bible. Il y a une autre écriture. Ça, ça c'est toujours Jean. Jean. Nous sommes dans le livre de un Jean au chapitre 2, 1 Jean au chapitre 2, 1 Jean au chapitre 2, on commence par le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus. Jésus est le juste. Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, les, non seulement le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est ça la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est pour le monde entier. Des fois, il se base sur cette écriture pour tromper les gens. Euh, Jésus est venu sauver le monde entier. Des fois, il, il mente les gens. Vous voyez cette écriture ici? Matthieu, Matthieu, chapitre 15, au verset, on va là-bas. On descend là-bas. Au verset 24, on dit ceci. Jésus répondit. Il, dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Jésus a dit ça. Alléluia. Et puis, il continue. Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ils disent que vous voyez, les petits, chiens, ce sont les, euh, les, les petits chiens, ce sont les païens et les enfants, ce sont les enfants d'Israël. C'est faux. Et, des fois, les gens ne lisent pas la Bible. Les enfants d'Israël, celui qui croit la parole de Dieu, c'est celui qu'on appelle... Un enfant de Dieu, ceux qui ont créé en son nom, ils sont, il, a, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, nous sommes dans Jean au chapitre 1, verset 2. Ce sont les enfants, ceux qui croient la parole de Dieu. Le, le petit chien, ce sont les gens qui rejettent la parole de Dieu, ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas les païens. Jésus a été envoyé il dit ceci Je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu la maison d'Israël. Amen! Il est venu à Israël. Et Israël, c'est nous. Et voyons-vous, Jésus, il est venu dans un pays. Il va dans un pays, il va prêcher dans cette nation-là. Il dit que c'était où? C'était dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'était au Liban, était un pays étranger. Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Là, c'est au Liban. Au Liban, pendant qu'il prêchait là, voilà, les juifs, ils étaient esclaves. Des fois, ils étaient comme prisonniers. Des fois, ils partaient. Pour beaucoup de raisons. Dans ce pays-là, Jésus dit que je suis le prêcher. Dans ce pays. Dans ce pays, je suis le prêcher aux Juifs. Dans, dans ce pays-là, il dit que je n'étais envoyé qu'au Bréhupe de dans la maison d'Israël. Suivez cest que dit la réponse. On va, on va descendre. On, on, on va descendre avec l'écriture. Il dit ceci. On descend. Au verset 29, on dit Jésus quitta. Il quitta ces lieux. Il a quitté ce pays et il vint près de la mer de Galilée. Il est venu prêcher au Galilée. Galilée, c'était un pays qui était rempli de gentils. C'était les gens des nations. Galilée, c'est où? C'est au Liban. Hein? Il y a ce qu'on appelle donc Galilée du nord et Galilée du sud. Galilée des gentils, c'est. De... attendez, je vais vous montrer ça. Nous partons dans Matthieu, Matthieu au chapitre 4. Les gens doivent être enseignés. Jésus est parti prêcher. Il a prêché aux nations de son vivant. Pendant que lui était encore vivant, Jésus est parti. Matthieu 4, verset 12. Jésus a appris que Jean avait été livré. Il a quitté, il est parti en Galilée. Il quitte à Nazareth et vient demeurer à Capernaum situé près de de la mer, dans les territoires des Abylons, de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple des Abylons, de Neftali, de la contrée voisine de la mer, et du pays au-delà du, au du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Les gentils, ce sont les nations. Ce sont des païens. Ce peuple, les nations, assis dans le a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est levée sur les nations. La lumière s'est levée. Attendez, mais, mais, mais, mais, mais je parle de quoi On continue, ouais, on, était, on, on, était, on était dans Matthieu 15, on va partir, Matthieu 15, attendez, on doit retourner là, il y a quelque chose que je voulais vous, vous faire voir, non. les musulmans ce sont des menteurs, Jésus quitta les lieux, Matthieu 15, là où il dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de jeter aux petits chiens, tout ça, Maintenant, Jésus quitte ce lieu ici. Jésus quitte ce lieu. Il part où? Il part dans quel pays? Il part prêcher aux nations. Le verset qui suit. On est dans Matthieu 15, on va dans Matthieu 16. Immédiatement après, Jésus a quitté. Il est parti là. On va voir. Où est-ce que Jésus est parti? On va voir. Où est-ce que Jésus est parti? Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda ses disciples. Donc, Jésus est parti où? César de Philippe. César de Philippe, c'est en Syrie. C'est un pays des de païens. Il est parti prêcher où? En César de Philippe. C'est en Syrie. Donc, Jésus est parti prêcher partout au monde. C'était la mission de Jésus. Il est parti prêcher partout au monde. Et bon, On retourne dans Matthieu 15 pour voir. Jésus, donc, Jésus, sa mission, c'était de prêcher partout. Mais il a commencé partout. Il a commencé par ci, par là, et il avait des missions. Il dit que j'ai été envoyé que perdu dans ma maison de pendant qu'il était où? À et à Sidon. Et puis, il avait quitté ces lieux. Jésus quitta ces lieux. Et puis, lorsqu'il dit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les donner aux petits chiens. Les petits chiens, ce ne sont pas les, les, les païens. Non! Ce sont les gens qui rejettent la parole. Jésus a même parlé de ça. Il a dit que les juifs, c'était aussi. Les, petits chiens, les, gens, les gens qui voulaient tuer Jésus, les gens qui luttaient contre la parole, Jésus a parlé de ça. Suivez. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Vous allez voir. Vous allez voir de quoi est-ce que Jésus, Jésus a parlé. Alléluia. Il dit ceci. Au verset 5, il dit, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, alors tu verras comment ôter la paille de ton frère. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. » Un chien, on ne lui donne pas. « Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, des perles qui ne foulent euh, aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Donc, un, un homme qui rejette la parole de Dieu, Dieu le, le, le, prend la parabole du chien. Il dit qu'il ne faut pas donner aux chiens. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. Ou bien aux porcs, les porcs, le cochon. Ils vont vous attaquer. Alléluia. Paul a même parlé de même parabole, même analogie. Là, nous sommes dans euh, Philippiens. Nous sommes dans Philippiens au chapitre 3. Paul, Paul est en train de dire. Il dit, prenez garde aux chiens. Hein? Ce sont les gens qui voulaient tuer Paul, les pharisiens, les rabbins dont on a parlé. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Tous les pharisiens, les saduciens qui voulaient tuer Paul prenez garde aux faux circoncis de faux circoncis car la, le circoncis c'est nous nous nous sommes circoncis qui rendons culte à, à Dieu par l'esprit hein? voyez-vous puisque nous nous sommes, nous, nous sommes faits hein, qui ne mettons point notre confiance en la chair maintenant Paul dit prenez garde aux chiens les chiens ce sont les gens qui luttent contre la parole de Dieu c'est ça les chiens, même Allah Allah a aussi dit de, faire, de ne pas... Il a traité les, les, les juifs et les chrétiens des, des chiens. Il, il, il dit que les gens qui ne croient pas ce sont des chiens. Allah a parlé de la même analogie. Ce sont les gens... Ce sont les Il a pris... Il a, il a voulu parler comme Paul. Allah a recopié Paul dans cette surate ici. Dans cette surate ici. Dans la surate 7, verset 176. Allah aussi parlé des chiens. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il, il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien. Un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète si tu le laisses. C'est l'exemple des gens qui traitent des mensonges, nos signes. C'est comme nous, nous disons que le, le Coran, c'est un mensonge. Maintenant, Allah, dit, il dit il « dit, Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils » Allah, il dit qu'ils sont semblables, il est semblable à un chien. Donc, il ne faut pas prendre le pain et donner au chien. Allah répétait ça, c'est dans le Coran, surat 16, verset 173. Et puis, il a même comparé les juifs aux cochons et aux singes. Non seulement ça, il les a transformés en cochons et singes, d'après ce que lui, il dit. Là, surat 5, verset 60. Surat 5, verset 60, il dit, « Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de la rétribution de Dieu c'est celui que Dieu a maudit, celui qui a encouru sa colère. Donc, ce sont les chrétiens et les juifs. Lorsqu'on dit qu'il a encouru sa colère, c'est la prière que font les musulmans chaque al-Fatiha, les gens qui ont encouru ta colère. Surat numéro un. si tu descends en bas, il dit les gens qui ont encouru ta colère, les juifs et les chrétiens. Ce dont il a fait des singes et des porcs, des cochons. Et de même, celui qui a donné à ta goutte, tout ça. Donc, oui. Alain lui non seulement ça. Et puis il dit il, il, il, il, ils sont devenus des cochons. Suivez cette version du Coran ici. Donc je vous informe des pires que c'est là comme une punition de Dieu. Ce que Dieu a maudit et ce que. Il a collé contre eux. Il a fait de, des singes et des cochons. Ça, c'est Alain. Hein? Alors il ne faut pas mentir tout ça, bla, bla, bla. Non, non, non, non, ne faites pas ça. Ah, il ne faut pas faire ça c'est pour cela que nous sommes là pour répondre Alléluia c'est la mission que Jésus nous a confiée la mission que Jésus nous a confiée Alléluia, on continue avec la vidéo vous allez voir que ces gens tentent toujours de mentir à tout prix on continue avec la vidéo mmh, ça c'est bon ça la parole de Dieu est très bonne on va ici vous allez voir comment est-ce que le monsieur a coupé. Ce sont des... Un musulman, c'est un coupeur de versets. Hein? Il faut faire attention lorsqu'il vous lit un verset. De la Bible, il faut suivre. Suivez. Qui est survenu au moment d'Étienne, tu crois? Allait jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, annonçant la parole seulement aux Juifs. On dit les, les, les, les, les apôtres qui sont allés se sont dispersés. Ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. Alors qu'ils sont allés dans l'île de Chypre. Mais ils n'ont pas prêché aux Cypriotes. Ils sont allés en Tioche, ils n'ont pas prêché aux païens. Mais ils ont prêché seulement aux Juifs. Ils n'ont pas compris ce que Jésus leur a dit, c'est ça? Quand Jésus leur a dit, allez partout, aller partout le monde, fait des nations. Ils n'ont pas compris ça, c'est ça? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour comprendre. Donc toutes les nations, ils n'ont pas compris. Bon, vous bon, il est en train de lire euh, Acte chapitre 11. Il s'est arrêté au verset 19, expressement. Expressement. C'est la mauvaise foi. Il n'a pas lu le verset 20, puisque le verset continue jusqu'en bas. Et le frère, va même, le frère va, va même faire la lecture, mais il va arrêter le frère. Il va arrêter. C'est ce que font les musulmans. Suivez. Ou bien dans leur compréhension, toute nation, c'est seulement enfant d'Israël. Donc ils n'ont pas compris, hein. mais c'est vous qui avez compris. Pourtant, ils avaient le Saint-Esprit. Hein. Encore, pourtant, ils ont reçu le, le, le Saint-Esprit dans la chambre haute, dans l'acte 2 en langue de feu, c'est descendu sur eux. Mais avec ça, ils n'ont pas compris que quand Jésus dit toutes les nations-là, eux, ils n'ont pas compris que Jésus-Christ disait d'aller prêcher à toute l'humanité. Ils n'ont pas compris ça. Ils sont allés prêcher seulement aux juifs. Mais vous, vous avez compris. Waouh, Vous êtes comme ça. Je continue. Ok. Je vous montre d'abord cette écriture-là dont il est en train de parler, puisque le frère va lire ça. C'est ce que font les musulmans. Il faut faire attention lorsque tu débats avec les musulmans. Ce sont des menteurs. Mohamed les a dit qu'il faut mentir. Hein? Il faut mentir. Il y a de, beaucoup d'hadistes là où il a... Là, là nous sommes dans l'acte des apôtres, au chapitre 11. Il va au verset 19. Il dit ceci. Ceux qui avaient été par la persécution survenus à l'occasion dièmes, alors jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonça la parole seulement aux Juifs. Il s'est arrêté là. Non... Il faut descendre. Il y eut cependant. Alléluia. Il faut continuer. Maintenant, il va arrêter. Ce frère voudra lire l'écriture. Il va l'arrêter. Il dit, il y eut cependant quelques hommes de Chypre et de Sirène qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs. Ils ont prêché aux Juifs et aux Grecs. Et leur annoncèrent la bonne nouvelle. Annoncèrent. C'était des annonciateurs. Annonciateur, ça ne veut pas dire sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Tout le monde est annonciateur. Même moi, je suis annonciateur. Les juifs, hein, les apôtres, les disciples, c'était des annonciateurs. Tout le monde est annonciateur. Ils annoncent la bonne nouvelle. Aux Grecs, maintenant le monsieur ici, tellement qu'il est méchant, il a dit qu'ils ont, ils ont prêché seulement aux juifs. C'est ce qu'ils font. Jésus dit que... Et il dit que Jésus a annoncé seulement aux Juifs. Non, non, c'est faux. L'Écriture continue. Jésus a prêché même aux Syriens, aux, aux Phérésiens, aux Jébusiens, il a prêché aux Canadiens, il a prêché aux, aux Libanais, au Jordaniens. Jésus a prêché partout. L'Évangile, c'est pour tout. Même lorsqu'il dit « N'allez pas chez les Samaritains », lui-même dit « Allez maintenant chez les Samaritains ». C'est comme Jésus te dit « Ne parle pas en Samarie. » Puisqu'il est en train de t'enseigner. Dès que tu es converti, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, il dit que là où je t'avais dit de ne pas partir, maintenant, vas-y. Puisque tu dois le mur, avant qu'on ne puisse t'envoyer prêcher dans des endroits comme Saint-Marie. C'est comme ça que Dieu travaille. Maintenant, ici, ces gens, ils ont prêché seulement aux Juifs. Ils ont prêché l'Évangile seulement aux Juifs. Maintenant, les autres, ils sont partis, ils s'adressent aussi aux Grecs. Bon. Mais le frère va arrêter, il va couper le verset. Suivez la vidéo. C'est tellement pitoyable. Comment est-ce que le musulman. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas faire ça. Ce que vous faites là, c'est tellement méchant. Et nous sommes là pour vous dénoncer vos mensonges. Euh, on va partir dans. On va suivre la vidéo ici. Comment est-ce que le monsieur va faire Même mais aux Arabes. Maintenant, pourquoi on vient nous dire dans Actes 19 qu'ils ont pressé seulement aux Juifs euh, On va aller au verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don car nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, verset ben 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi. Écoute, écoute, écoute ici. Tu écoutes? Oh, oui, oui, seulement. Écoute, okay. Après parlais, avoir entendu cela, il se calmait et glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ce 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion des tiennes à jusqu'en Phén Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, en annonçant la parole seulement aux Juifs. D'accord, mais pourquoi, Jean, pourquoi? Attends, attends, on ne va pas faire toute une lecture non? Toi aussi, Salut je suis direct. c'est la Bible non, tu as dit, on doit se... Vous voyez comment est-ce qu'il a interrompu? Puisque le frère a lu, il y a eu, cependant, le frère a remarqué qu'il allait démasquer qu'ils ont aussi annoncé la parole aux Grecs. Le frère a interrompu les messieurs. C'est ça, un musulman, un menteur. Mohamed les a dit, il faut mentir. Même pendant le débat, il faut mentir. S'il voit un verset, tu veux lire, il veut t'embrouiller. Te, il, il a embrouillé le frère. Le frère est en train de lire, il y eut cependant le verset 20. Le frère l'a interrompu. Je vais rejouer pour que vous puissiez voir la comédie de ces messieurs. Suivez, Faïssal, c'est pas bon ce que tu fais. Hein mais, mais non Bon, c'est pas bon pour les chrétiens Mais pour Allah, c'est normal Puisque Allah vous a autorisé de mentir Suivez comment est-ce qu'il a interrompu Comment est-ce qu'il a embrouillé Il a vu que et si le monsieur lit le verset 20 Il va me découvrir que je suis un menteur Et le petit ici, l'a interrompu Suivez, suivez Il allait Phénicie Fén Dans l'île de Chypre Et à Antioche en annonçant la parole Seulement aux juifs D'accord, maintenant pourquoi jean pourquoi Attends, attends, on va passer. Il a interrompu, le frère est en train de lire. Il dit, il y eut cependant. Suivez-vous Tout Pourquoi Attends, attends, on va passer. Pourquoi Jean? Pourquoi Attends, attends, on va passer. Pourquoi Jean? Pourquoi Attends, attends, on va passer. Il a interrompu, hein C'est par la persécution survenue à l'occasion des tiennes à l'air jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, en annonçant la parole seulement aux Juifs. D'accord, maintenant, pourquoi, Jean, pourquoi? Attends, attends, on ne va pas faire toute une lecture, non? Toi aussi. Salut, t'as l'échange direct. Non, c'est la Bible, non. Tu as dit, on doit se battre. Non, tu as déjà lu le contexte, c'est bon. Tu as déjà lu le contexte, c'est bon. On ne va pas, pour tout lire, le temps va passer, on ne va pas parler. Donc, c'est ça, un seulement, si tu fais un débat avec... Un, un, un musulman, tu fais un débat avec lui, et il faut faire très attention, très attention. Euh, je vais vous montrer comment, là où il a interrompu. J'ai déjà montré ça, mais je vais le faire pour donc, un bon toilettage. Le frère était en train de lire. Et le, le frère a même commencé à partir du verset 16. Il a commencé par, partout là. Maintenant, il dit, il dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenaient à l'occasion d'Étienne, allant jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonça la parole seulement aux Juifs. Et le frère continuait hein, pour dire « Il y eut cependant ». Le frère l'a interrompu. Il dit « On va pas faire la lecture. Puisque si tu lis, on dit les apôtres, les disciples, ici, ils ont dit « Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui étant survenus à Antioche s'adressant aussi aux Grecs. » dont la parole a été prêchée partout aux Grecs. Alléluia. Je vais vous montrer un autre verset. Des fois, les musulmans mentent avec ce verset-là. Il faut faire beaucoup attention. Lorsque tu tu, tu, es, tu as été tu, tu, tu débats avec eux, ce sont des menteurs. La parole a été annoncée à tout le monde. Mais ça dépendait des jours. Il y avait des gens des jours où l'esprit les permettait de, de faire ceci. D'autres fois, ça ne les permettait pas. Il y a un, verset, un, un monsieur qu'on appelle Koulou le barbu. Il m'avait donné ce verset ici. Dans un, le premier débat que j'avais fait avec un musulman sur YouTube, il avait menti avec ce verset ici. Nous, nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 16. Au verset 6, l'écriture dit ceci. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de la Galatie. » Il dit, tu vois ici, le Saint-Esprit a refusé. Il ne pas annoncer la parole de Dieu en Asie. Donc, il y a pas de, ça ne concernait pas les Asiatiques, c'était pour les Juifs seulement. Non, c'est un menteur. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Puisque, il y a des jours où, par exemple, on tuait les gens. Même Jésus, a, on voulait les tuer. Tous ces gens-là, les apôtres, ils sont morts comme des martyrs. Maintenant, il y avait des fois que Dieu le permettait, va prêcher là-bas ou bien ne va pas prêcher là. Même chez les Samaritains, ils voient... Il y avait des troubles avec les Samaritains. Jésus dit, n'allez pas chez les Samaritains. Il y avait des troubles. C'était écrit dans la Bible. Il y avait des fois, il dit, maintenant, allez chez les Samaritains, puisqu'ils avaient la puissance, la puissance du feu. Maintenant, ici, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Maintenant, si on va encore dans le même livre des Actes des Apôtres, Alléluia. Oh, vraiment, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils font ça? <rire> hein? Donc, le Saint-Esprit le Saint dit, Saint dit ceci. Puisque Dieu peut te dire de faire quelque chose dans verset 16, dans verset 17, il te dit de faire aussi une autre chose. Donc, puisque Dieu a sa manière de travailler, il travaille en ordre. Dans le son des apôtres, au chapitre 19, au verset 10, on dit ceci. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, en Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Là où on a dit, ne va pas prêcher en Asie, maintenant ici on dit qu'il est parti prêcher en Asie. Cela veut dire, puisque, comme aujourd'hui, il y a des troubles en Afghanistan, Dieu peut lui dire de ne pas aller prêcher là. Mais il va peut-être envoyer un, un Pakistanais ou bien un Afghan qui comprend la langue, pour qu'il voit, qu'il a le prêcher. C'est comme ça que Dieu travail. Même chapitre, au verset 22, on va là-bas. Au verset 22, il envoya à Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste. Il resta lui-même en quelques, quelques temps encore en Asie. Il est, il est parti faire quoi? Il est resté prêché. Faut pas faire ça. Hein? Faut pas faire ça. Ce sont des menteurs, ces gens ici. Ok, on continue avec la vidéo. Vous allez, voir, vous allez entendre un mensonge que le frère ici va débiter. Puisque les musulmans sont des menteurs professionnels. <rire> hein? C'est Allah qui les a dit de mentir. Il dit que vous pouvez, vous pouvez mentir. On va, on va aller. Euh, vous allez entendre ce que le monsieur a dit. Il va dire que Muhammad, c'est le seul prophète qui a été envoyé à l'univers. Muhammad n'est même pas prophète. C'est lui qui a dit qu'il était prophète, mais personne ne le reconnaît comme prophète. Suivez la vidéo. L'aventisseur, n'est pas sauveur, mais il faut lire ta Bible, mon frère. Il faut lire vos textes, c'est ça que je vous dis au en fait. Tu prends Ézéchiel, Ézéchiel 3, verset 18. On te montre là qu'un avertisseur est un sauveur. Et ce sauveur dont on parle, ce n'est pas le sauveur miracle qui ne sauve pas. Sinon, hein, on parle de sauveur, sauveur de l'âme. Tu vois, il faut lire vos textes quand tu dis avertisseur n'est pas sauveur on s'en fait mal, faut lire vos tests lisez vos tests encore une fois, c'est ça le point avec vous lisez vos tests c'est faux, avertisseur ne veut pas dire sauveur, c'est faux moi je suis avertisseur, je suis en train de t'avertir maintenant, de quitter l'islam je ne suis pas ton sauveur lorsqu'on parle de sauveur, de sauveur des âmes, de l'homme notre sauveur il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Dieu c'est Jésus moi je suis en train de t'avertir, même dans le Coran il y a beaucoup d'avertisseurs il y a beaucoup d'annonciateurs dans le Coran, on est annoncés annoncé. écrivez juste le mot annoncé dans le Coran, beaucoup les apôtres, ils, ils annonçaient les apôtres, ils avertissaient la Bible dit, avertissez les gens qui vivent dans les désordres un avertisseur, ce n'est pas un sauveur tout avertisseur, tout avertisseur, avertisseur n'est pas synonyme de sauveur non, c'est faux il ne faut pas mentir aux gens c'est comme si je, je, je souhaitais t'avertir maintenant de quitter l'islam tu ne vas pas dire je, je suis ton sauveur. Si tu dis ça, je vais refuser. C'est Jésus qui est ton sauveur. Suivez. Ce n'est pas ça l'élément. Mais suivez la, la, le mensonge que je voulais vous montrer. Lisez vos textes. Ézéchiel 3, verset 18, et également dans, dans Jacques 5, 19, je crois, de mémoire. Voilà. Donc tu as parlé des trois mondes. Je t'ai dit. Jean 3, ça dit. C'est un très président Philippe. C'est pas bon. Actual euh, partout euh, à aller pour aller dans la un seulement d'Israël.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 Mohamed fait le yeux sur lui. Mais le terme qui est utilisé pour Mohamed, ce n'est jamais utilisé pour Jésus. Mohamed, non seulement il est le souverain de l'humanité, mais il est venu pour l'univers. C'est-à-dire que le terme univers n'a jamais été employé pour un prophète. Il, il dit que le terme univers n'a jamais été employé pour un prophète. Bon, ça c'est un garçon, je ne sais pas. Est-ce que... À l'ère de l'Internet, tu dis ça. Bon, peut-être que dans ton pays, tu n'as pas de livres. Il y a beaucoup de livres. Suivez. Pour Mohamed, non seulement il est le de l'humanité, mais il est venu pour l'univers. C'est-à-dire le terme univers n'a jamais été employé pour un prophète. Nulle part. Même dans la Bible. On ne va jamais trouver pour Jésus-Christ l'humanité, à plus forte raison univers. Mais Muhammad, univers lui a été attribué. Sur la deuxième de ses premiers, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre de le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur Cela étant, ça veut dire que même s'il y a une mouche qui devait entrer normalement au paradis, ça serait pas la miséricorde de notre bien-aimé, prophète Muhammad Donc, je reviens rapidement. Donc, vous voyez, comment est-ce que le petit s'est est en train de se renvoyer? il dit que le mot univers n'a jamais été utilisé pour aucun prophète pour Mouhamad, celui à l'univers tout ça, et puis il, il lit des fausses versions de Coran je vais vous montrer, suivez seulement mais vous, vous avez compris waouh Mouhamad, non seulement il est le souhait de l'humanité, mais il est venu pour l'univers c'est à dire le terme univers n'a jamais été employé pour un prophète, nulle part il a dit nulle part, hein? ok on va voir il faut être prêt. Je ne sais pas. Et Ce sont des gens comme ça. Bon, pour, je, je comprends pourquoi ils ne veulent pas qu'on puisse débattre. <rire> je comprends. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là. On va voir. Hmm. On va voir de quoi est-ce qu'il s'agit il parle de ce verset ici, Surat 25, surat 25, verset 1. Qu'on exerce la bénédiction de celui qui a fait descendre le, le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Et il dit que le mot univers n'a jamais été employé pour aucun prophète. C'est faux. Qui t'a trompé comme ça? C'est tellement bas. Trop bas ce que tu dis. On va partir dans la Bible. Bah! Là, nous sommes dans Jean. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 4. Attendez, je vais vous montrer l'écriture. Jean au chapitre 4. Le livre Jean au chapitre 4. Au verset, on va trop bas. Au verset 42, on dit ceci. Ils disent à la femme, désormais. Ce n'est plus sur te dire que nous adhérons. Nous avons nous-mêmes entendu ce que nous avons nous-mêmes entendu et nous savons ce qu'en vérité c'est lui le sauveur de l'univers. C'est écrit là. Jésus le sauveur de l'univers. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Tu ce que le, le petit la disait. Suivez. jamais utilisé pour Jésus. Muhammad, non seulement il est le souverain de l'humanité, mais il est venu pour l'univers.